« Bonsoir, je suis le Père Noël. <rire> ne m'en veuillez pas si j'arrive un peu tard chez vous. Je profite de ce qu'Antoine livieux soit parti quelques instants pour vous dire que ce n'est plus une vie d'être Père Noël. Je suis resté coincé dans bien des cheminées. L'odeur Je sais que j'aurais dû apporter à bon nombre d'entre vous des tisanes et de l'alcacés. <rire> Ceci dit, maintenant, j'ai fini ma tournée. » J'en ai ma claque de remontrances, de gros yeux, des promesses de faire mieux l'an prochain. Oui, Père Noël, je sais tellement que ce n'est pas vrai. Passons. Ah, j'aimerais maintenant, oh, si vous vouliez me faire plaisir, j'aimerais ôter mes chaussures. Hein? Est-ce que vous avez remarqué ce que je dois trimballer comme godillot voilà ce à quoi rêve le père Noël, des pantoufles. Qui m'apportera des pantoufles Les voilà Ce n'est pas vrai <rire> Mais oui, c'est pour ça que j'avais disparu.